A décembre, un mois de fête, chaque année c'est la même chose, la magie de Noël, les réveillons, les longs repas interminables, toutes ces choses là ne m'intéressent pas, je n'ai personne à voir, pas de famille, mes amis se fichent bien du fait que je sois seul et je préfère rester comme ça, au moins personne ne m'embête, je vis ma vie sans problème, il fait nuit depuis déjà un moment Mais il faut que je sorte Je ne peux plus rester chez moi Quelque chose ne va pas Il faut que j'aille prendre l'air Pour me calmer et remettre mes idées au clair Ce besoin de partir Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive Je penserai sûrement à autre chose une fois dehors La rue est silencieuse Peu de circulation C'est génial Je peux enfin profiter du calme je continue de marcher dans le froid hivernal. Je rencontre quelqu'un, dans ce froid. Je ne m'attendais pas à le rencontrer. Nous avons discuté très peu de temps, et j'ai continué mon trajet. Peut-être 20 minutes après, il commençait à neiger. Tous mes sens étaient en éveil. De voir cette poudreuse me rendait heureux. C'était peut-être la magie des fêtes, qui sait. La neige était de plus en plus forte. Ma vision se brouilla. Mon cœur s'accéléra, il fallait que je rentre chez moi au plus vite, le froid ne m'atteint plus, je suis bien, j'ai envie de bouger, de courir, de sauter, sur le trajet du retour, j'ai fait tout ce que je voulais, c'était tellement bien. De retour chez moi, je me suis assis dans mon canapé, je regarde par la fenêtre, la neige se calme, je pris tout ce qu'il me fallait et me prépare une cigarette. Je fumais en regardant par la fenêtre. La neige ne tombait plus. Et la fatigue commença à s'emparer de moi. Cette ivresse me plaisait énormément. Je m'allongeais sur mon canapé. La neige tombait à nouveau. Elle me réveilla. J'étais comme hyperactif. Je tournais en rond chez moi. Je ne supportais plus d'être enfermé. J'ai pris mon casque et suis parti dans la ville. Tout en écoutant la musique, je m'extasiais devant ce que je voyais. Je me surprenais à rire de certaines choses, mais sans citer de nouveau à l'affût. Je suis bien avec la neige. Je me longe par terre, roule une cigarette et regarde le ciel. J'étais comme hypnotisé. Après quelques minutes, je ressens cette même ivresse. L'année se termine. Je m'extasie à l'arrivée de la prochaine pour tout retrouver.